Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Résumé des épisodes précédents. Non, mais il n'y a pas d'épisode précédent, là. Oh. Bah non, c'est le premier. Alors forcément, il n'y en a pas. Eh, on me dit jamais rien, à moi. Voilà, c'est ça. Bon, bah, à l'aventure tout de suite, alors. Action Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace temps T, D41. D8C. D98. F00B. Capitaine enfin, 4E. 98. Capitaine, c'est trop long. Pardon. Ça ira, continuez. Merci. Nous avons passé la planète Elgador, dernier bastion de la zone contrôlée par le Consortium. Ici commence l'inconnu, la mission qui nous a été confiée. Cela fait maintenant six jours que nous avons quitté le spatioport de l'Alliance. Capitaine du café Johnson, vous ne voyez pas que j'enregistre Désolé. Ici commence l'inconnu. Cela fait six jours que nous avons quitté le spatioport de l'Alliance. L'utilisation d'un vaisseau. Du, du thé. Ah Ah, ça enregistre encore. Mais non, je suis en train de parler tout seul devant une boîte. Oh, ça va. D'un vaisseau. Du thé. Quel abruti. L'utilisation d'un vaisseau plus récent nous aurait certainement épargné 5 jours de voyage, mais nous sommes tout de même honorés d'avoir été affectés au NHL Survivor. Voilà, ça ira. Ça, c'est bon pour le magnéto, mais c'est quand même un vaisseau de merde. Quel galère Votre langage, capitaine. Johnson, vous savez comme moi qu'à cette vitesse, nous n'arrivons sur Mugari que dans 3 siècles environ. Non, capitaine. 120,487 années, très exactement. Rex, silence Le mot de passe est requis pour cette instruction. Putain, tu fais chier. Johnson, mot de Allez, passe incorrect. Johnson, j'en ai assez. Allez, capitaine, reprenez-vous. Non, c'est foutu d'avance. C'est une mission difficile, mais selon McGregor, elle n'est pas impossible. Souvenez-vous du briefing dans le spatioport. Le passe, oui, je m'en souviens. C'est ici le bureau de l'amiral. Oui, ce nom. Euh, quoi Un euh, comment C'est incompréhensible, capitaine. Merci, j'entends, j'ai des de oreilles. Rentrez, quoi, merde. Il faudrait faire réviser votre interphone. Mêlez-vous parce ce vous regarde. Pardon. Capitaine, l'heure est grave. Vous voyez comme elle grave Oh mon dieu Ça ne fait aucun doute. Les Krygonites. Oh mon dieu Qu'ont-ils encore fait, Amiral Ils tiennent notre planète. Ils seront là d'un jour à l'autre. Nous avons été contraints de nous constituer prisonniers lors du dernier assaut de l'ennemi. Oh mon dieu Ça ira, Johnson. Amiral, comment est-ce possible Nous sommes la plus grande puissance de la galaxie. Plus maintenant. Grâce à leur armes secrète. les Krygonites nous ont ridiculisés. Mais quelle arme secrète je n'en sais rien, elle est... ...secrète Oh, mon dieu Mais nous faire Je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous tenons encore le Spatioport, un chic un des meilleurs véchaux de la flotte. Et non des moindres, c'est le terrifiant... ...l'indestructible... ...le magnifique... ...NHL Survivor. <rire> ah non cette vieille bouse. Il nous a pourtant rendu bien des services autrefois. Vous mmh, voulez parler de la guerre de 3042 lorsqu'il s'est écrasé sur les bâtiments de notre état-major Rien de grave. Oui, à peine 13 000 morts. <rire> Je me rappelle de cette histoire d'incendie provoqué par un dégazage. Toute la ville en flammes. J'avais 8 ans. Des milliards de dollars de dégâts. C'est bien un de ces réacteurs qui étaient tombés, non N'était qu'un accident stupide. Et la fois où tout l'équipage est mort asphyxié à, à cause d'un défaut de la climatisation Elle est réparée depuis. Vous ne voulez pas dire que Si, ce sera votre vaisseau. J'y moi.